Dans la vie, il y a du négociable et il y a du non négociable. Des choses sur lesquelles on peut céder et puis des choses sur lesquelles on ne doit pas céder, sur lesquelles on doit tenir, mûrir, devenir sage, gagner en maturité. C'est apprendre à discerner de mieux en mieux ce qui est de l'ordre du négociable et ce qui est de l'ordre du non négociable. Ce pourquoi on doit tenir, ce pourquoi nous nous engageons, nous engageons notre vie, nous engageons nos convictions. Les droits humains ne sont pas négociables. Le fait que tout individu est un être libre, d'une dignité infinie, voilà qui est non négociable. Lorsque le pasteur américain, afro-américain, Martin Luther King, luttait pour l'égalité des droits civiques aux États-Unis, il savait qu'il luttait pour quelque chose de non négociable. Il recevait des menaces de mort, et il les prenait très au sérieux avec son entourage. Il avait très peur. Dans son discours fameux du 3 avril 1968 à Memphis, où il déclare qu'il a fait un rêve, qu'il a vu de loin, tel Moïse, la délivrance de son peuple, il était au fond de lui-même rempli d'effroi, parce qu'il avait reçu des menaces de mort dans les jours qui précédaient. Mais que devait-il faire Devait-il démissionner, s'enfuir, laisser tomber ces millions de gens dont il était devenu la voix et qui plaçaient tant d'espoir et de confiance en lui Impossible, le pasteur King savait trop bien au fond de sa conscience que la cause qu'il avait embrassée était plus grande que lui, plus grande même que sa vie. Il ne pouvait pas laisser tomber ces millions de gens qui mettaient leur confiance en lui. De même, le moine prêtre théologien Martin Luther, au XVIe siècle, était terrorisé à l'idée de comparaître devant la diète de Worms, devant l'empereur, devant le pape, devant la curie. Il savait bien comment le concile de Constance, un siècle plus tôt, avait voué Jean Hus au bûcher. Mais lui aussi savait qu'il était lié dans sa conscience. Que pouvait-il faire Rétracter ses thèses réformatrices alors que toute l'Europe de la Renaissance et de l'humanisme priait pour qu'enfin l'institution religieuse se réforme et que le monde, enfin, change d'âge. Luther devait-il laisser tomber ces millions de gens dont il était devenu la voix et qui plaçaient tant d'espoir et de confiance en lui Impossible, lui aussi avait trop conscience que la cause qu'il défendait était plus grande que lui, plus grande même que sa vie. Ces exemples, et bien d'autres que l'on pourrait puiser dans différentes traditions religieuses ou dans l'histoire politique, éclairent l'ordre du non négociable. Mais il nous donne aussi un éclairage pour comprendre ce qui s'est joué pour Jésus il y a 2000 ans. L'histoire du Jésus historique n'est pas celle d'un gentil faiseur de miracles, dispensant ça et là la bonne parole. Non, c'est l'histoire d'un rabbin, d'un rabbin pieux et croyant, pénétré d'une relation personnelle avec Dieu et qui fait l'expérience lui-même de cette libération spirituelle que communique la grâce de cette relation personnelle avec Dieu. Ce rabbin, ce croyant, comprend au travers les Écritures que la représentation de Dieu comme un juge méchant, comme un juge sévère, cette représentation, eh bien, elle aliène les esprits et elle pèse lourdement sur les consciences. En revenant aux fondamentaux, il comprend que si Dieu est Dieu, s'il est vraiment le Créateur, alors impossible qu'il soit le Dieu méchant le Dieu vengeur que la religion d'alors déploie. Oui, pour lui, Dieu est bien plutôt comparable à un Père, un Père tendre, aimant, qui relève, qui édifie, qui accompagne, qui encourage, qui forme ses enfants. La délivrance spirituelle qu'entraîne cette découverte du Dieu de l'amour, le Dieu de la grâce et l'épanouissement qui en découle le pousse bientôt à prêcher cette bonne nouvelle sur les routes poussiéreuses de la Galilée et de la Judée. Très vite, les chefs s'inquiètent de cette prédication qui relativise la religion et qui donne à chacun, qui place chacun, chacune devant Dieu pour nouer avec ce Dieu d'amour une relation intime, personnelle. Bientôt, le ton monte. On essaie de l'intimider, de le discréditer, de le prendre en défaut publiquement. Mais rien n'y fait. Et Jésus constate de jour en jour combien cette prédication, cette bonne nouvelle de l'Évangile est libératrice, bienfaisante pour tant de gens qui placent maintenant leur confiance en lui, qui placent leur confiance en Dieu, ce Dieu qu'il prêche. Jésus voit bien que les chefs complotent, il voit bien que sa vie est en danger. Mais que faire S'enfuir Rétracter cet évangile, rétracter cette bonne nouvelle, qu'il sait être une puissance de salut et de délivrance pour les hommes et les femmes qui vivent dans la crainte, dans la peur de Dieu, dans la superstition parfois. Doit-il négocier sa reddition avec les chefs Laissez tomber toutes ces personnes qui croient en lui, qui croient au royaume de Dieu, qui ont accueilli le royaume de Dieu dans leur cœur. Jésus sait bien que la cause de Dieu est plus grande que lui et qu'elle est même plus grande que sa vie. Alors, ce Dieu qui lui a fait connaître son amour, comment pourrait-il le renier maintenant c'est le bien-être et l'équilibre des âmes qui est en jeu, et c'est pourquoi il ne va pas rétracter sa prédication, mais il va accepter de donner sa vie pour cette cause de l'Évangile, afin que ses disciples et le monde sachent que la cause de la délivrance spirituelle de l'humain ne relève pas du négociable, mais s'inscrit dans l'ordre de ce qui n'est pas négociable. L'Évangile, et cette bonne nouvelle qui produit cette délivrance. L'Évangile n'est pas un gentil message religieux, mais un appel puissant qui s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous encore ce soir. Un appel à accueillir en lui, en son cœur, ce royaume des cieux que Jésus a prêché sur les routes de la Galilée et de la Judée. Un appel à ce que nous accueillions cette bonne nouvelle, ce royaume, il en va de notre vie, il en va de notre âme, il en va de notre façon de vivre. Les symboles de la scène, le pain, le vin, évoquent la mort violente de Jésus. Mais ces symboles proclament également que la vie spirituelle que fait naître l'Évangile et l'Esprit de Dieu triomphe de la mort. Parce que cette vie spirituelle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dit l'apôtre Paul, une puissance qui nous unit à Dieu, à Jésus et les uns aux autres. Dans la vie spirituelle, il en va de notre être intérieur et au fond, il en va de notre être en général. Qui voudrait négocier la puissance d'amour qui délivre nos âmes Amen.